Aujourd'hui, on a une nouvelle interview. j'interviewe donc souvent des experts. Aujourd'hui, j'ai choisi d'interviewer une experte dans un domaine d'un sport. On va en venir juste après. Merci, Jess, d'avoir accepté l'interview. Donc Jessica Buil, je vais te laisser te présenter parce que tu as un parcours qui est... Alors, il y a ta sœur, une sœur jumelle qui n'est pas là aujourd'hui. Euh, qui sera peut-être prochaine fois. Et je vais te laisser te présenter sur ton parcours parce que tu pratiques un sport, sport dans lequel tu as été, enfin vous avez été euh, cinq fois champion du monde, si je ne dis pas de bêtises, et six fois champion d'Europe, ce qui n'est pas oui. rien. Aujourd'hui, si j'ai décidé aussi d'interviewer, parce, parce que c'est euh, parce que le sport. Tel... Peu importe qu'il soit, là on va parler de haut niveau, rejoint quand même beaucoup beaucoup l'entrepreneuriat, le mental entre guillemets d'un chef d'entreprise, d'un entrepreneur. Donc c'était important de, de, de te aujourd'hui dans la chaîne et as accepté donc de pouvoir venir aujourd'hui pour répondre à quelques questions. Donc je vais te laisser te présenter pour les personnes qui vous connaissent pas, je veux dire vous parce que je vais citer aussi ta sœur Sabrina. Donc me planter un petit peu le décor de votre parcours et puis et puis après je vais te poser d'autres questions sur le la suite, ce que je connais euh, l'époque et maintenant, donc on va y venir aussi après. Donc, je te laisse la parole et te présenter. Bon, mais tout d'abord, merci Romain de ton invitation. Ça, ça me fait extrêmement plaisir, donc merci beaucoup. Euh, donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, j'ai été, donc ma sœur et moi, donc je parlerai sur « on » ou « nous ». Oui. Voilà, comme ça, j'intègre ma sœur, euh, comment dire, à l'intérieur de l'interview, même si elle n'a pas pu être là. Hum. Alors, en fait, nous, on a fait 10 ans de haut niveau en karaté. Euh, au total, donc comme tu l'as très bien dit, donc on a fini euh, au total sur cinq fois champion du monde et six fois champion d'Europe de karaté, voilà. Euh, sachant que on a tiré le plus souvent, ça a été en, en équipe, pardon, mais on a aussi eu quand même du palmarès en individuel qui est moins marqué parce qu'on est vraiment connu, enfin, du moins dans le monde du karaté, euh, sous forme de travail en équipe, voilà, travail d'équipe, euh, tout ça. Et euh, donc il faut savoir, donc on a dix ans de, de haut niveau, mais on a quand même 32 ans de pratique de karaté. Okay. Voilà. Donc, ça commence à faire. <rire> ouais, clairement. Voilà, donc, suite à notre parcours de, de haut niveau, on a été pas mal amené à faire des stages en France, à l'étranger, tout ça. Donc, euh, en fait, si tu veux, ça, ça nous a permis de vraiment de se développer dans l'enseignement. Euh, suite à ça, donc, euh, nous avons monté chacune nos clubs respectifs euh, en parallèle. Et, euh, et voilà, et puis donc, du coup, on s'est décidé de se lancer sur Internet. Mais ça, je te laisserai finir. Euh, mmh. Des question de, de l'interview, voilà, et, voilà. Il n'y a, a pas de souci. Concrètement, vous avez commencé le karaté à quel âge Alors, on a commencé à 6 ans et demi, 7 ans. Et, et, euh, et ce démarrage, ça a été euh, une envie euh, Vos parents qui vous ont poussé à le faire Ou je ne sais pas, vous avez vu d'autres euh, à l'école, les gens vous avez du karaté Je ne sais pas, vous avez des amis vous avez du karaté. Comment s'est produit Comment vous êtes Alors, en fait, de ma famille, euh, personne ne fait du karaté. Ok. tout simplement, ouais, voilà, tout simplement euh, ma mère qui voulait absolument qu'on fasse un sport de combat pour qu'on puisse pour que ses filles puissent se défendre, <rire> bon, quoi, okay. de base. ouais Mais il ouais, faut savoir que mon père euh, était très très sportif, il a il avait vraiment le sport dans l'âme. Sauf que la différence, euh, on va dire aujourd'hui et avant, c'est qu'à l'époque ma grand-mère n'avait pas forcément, euh, à l'après-guerre tout ça, le financement pour... Euh, pour intégrer ses enfants euh, dans, dans le sport, dans des associations, dans des associations sportives. Mmh. Donc, du coup, mon, mon père avait vraiment, euh, il avait fini d'ailleurs pompier à Paris, il avait vraiment des qualités athlétiques euh, qui, je pense, euh, génétiquement, vous <rire> ont été reversées. Euh, voilà. Et euh, donc, c'est ma mère de base qui voulait vraiment qu'on fasse un sport de combat. Mais on a fait pendant des années, on a dû faire pendant, je ne sais pas moi, pendant 4-5 ans, on a fait plusieurs sports. On a fait de la gym, du tir à l'arc, du ping-pong. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait on a fait du trampoline, on a fait, enfin bref, on adorait vraiment tous les sports. Et c'est vrai qu'on est tombé dans un premier club de karaté où le, le prof était vraiment très compétiteur. Okay. En fait, il nous a donné l'âme de la compétition. Et euh, ben, de ce fait, en fait, on ne pouvait plus concevoir le sport sans compétition. Donc, on faisait tous les sports, la gym, le tennis, euh, de manière, on va dire, de loisir, mais surtout pour une pratique de compétition, en fait. D'accord. Donc, voilà, il s'avère à un moment donné, les compétitions tombaient en même temps. Les week-ends, donc, bon, à un moment donné, il a, faire, il a fallu faire un choix. Donc, du coup, voilà, on est resté sur le karaté, mais on aurait pu très bien partir sur le, le tennis. On était bien classés aussi en tennis. On était quand même pas mal doué euh, en sport, bon, sauf en danse. C'était la catastrophe. On ne peut pas être bon partout. Hein. Et, euh, mais voilà, donc du coup, on est resté sur le karaté et puis bon, c'est quand même, c'est un travail d'équipe, je trouve, entre les parents, l'entourage aussi. Parce que quand on est gamin, je crois qu'on est arrivé vers la ceinture orange. Donc, orange, ça fait quoi Ça fait deux, deux ans, deux, trois ans de karaté. Bon, mais voilà, comme tout tout gamin, on en a marre, on veut passer à autre chose, on veut… voilà tu connais ça, Romain, on veut changer. C'est mes parents qui m'ont dit non, non, vous avez quand même, on trouve quand même que vous avez du potentiel. Bon, ils ne pensaient pas qu'on allait finir un jour champion du monde, mais ils ont un peu poussé en disant quand même, vous avez vous êtes doué, quand même, on le voit, quand même, par rapport aux autres. Bon, du coup, on a continué. Et en fait, on a bien fait de continuer parce que, ben voilà, derrière, il y a eu tout un parcours, on va dire, extraordinaire qui s'est développé et surtout une expérience de malade. Voilà, voilà. Carrément, ils ont misé sur les bons chevaux à cette époque-là parce que du coup, ils avaient vu en vous quand même deux des boules de nerfs sur le tatami et dire qu'il y avait un vrai potentiel. C'est que déjà, vous dégagez quand même quelque chose parce que à, à, à ton époque, à mon époque aussi, il y avait, il y avait pas mal de monde qui s'est du karaté. Enfin, une fédération, il y a encore un peu de monde qui en faisait. Et du coup, c'est vrai que déceler que vous étiez quand même sorti du lot malgré tout, euh, ça a été finalement la bonne voie parce que vous avez après euh, Perfait et du coup, euh, avec persévérance, vous obtenez obtenu des titres. Donc, euh, ils ont bien fait une business sur vous. C'est ça. <rire> Alors, je vais le préciser parce qu'on parle de karaté. Karaté, souvent, on voit ça comme du combat, etc. Mais là, on va parler de la partie de kata. Kata, c'est ce qui vous a permis euh, tous les deux d'avoir un titre, enfin des titres. Et en fait, le, le kata, en fait, ça, para... ça s'apparente comme une discipline, entre guillemets, simple, mais c'est véritablement euh, complexe, énergivore. En fait, il faut le pratiquer pour comprendre ce que c'est. Et euh, ça demande beaucoup de concentration, de persévérance bien sûr, de motivation parce que c'est pas simple. Donc on n'est pas dans du combat pur et dur. Et, euh, et c'est vrai que là pour le coup, pour les gens qui connaissent pas le Qatar, on va dire que c'est des mouvements qu'on pratique, euh, disons dans, dans, dans l'espace, enfin sur l'espace alloué. Et après il y a aussi les bunkai et bunkai, c'est en fait la mise en application des mouvements qu'on fait en situation. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Mmh. Et en fait, la, la, la difficulté qu'il y a justement dans le kata, c'est qu'en fait, on est seul face à soi-même. Donc, euh, <rire> on va est un peu… <rire> Mais il y a quand même tout un côté athlétique derrière qui se développe, euh, qui est quand même extraordinaire. Quand on le fait en équipe, il y a quand même ce côté de synchronisation qui est, qui est quand même fabuleux. Ouais. Et puis, donc, depuis qu'ils avaient changé les, les, les règles depuis moins dix ans, là, plus de haut niveau, c'est qu'en fait, quand ils ont créé la partie bunkai, donc c'est vraiment l'application de chaque technique du kata, de, des mouvements de karaté, on va dire, pour ceux qui connaissent pas, mmh. ça a vraiment, voilà, une signification sous forme de combat codifié, quoi, en fait, voilà. Et mmh. là, bon, c'est génial parce que tu peux te faire plaisir avec des projections, euh, du rythme, de la travail de précision, il y a quand même pas mal d'impact et tout ça, quoi. Donc, ouais. c'est, voilà, c'est sympa. C'est, euh, on va dire, c'est visuellement, visuellement, quand c'est bien fait, c'est cool, quoi. C'est super sympa. Oui, c'est vrai que enfin, j'invite les gens à regarder des vidéos sur YouTube, vos vidéos et d'autres, bien sûr. C'est vraiment un art. Et quand c'est bien fait, c'est magnifique à voir. Et on sent vraiment qu'il y a une énergie. Euh, énorme, parce que quand on n'est pas sportif, quand on regarde ça, on pourrait se dire, c'est un combat justement euh, tout seul dans le vent, mais en fait, il mm -hmm. y a beaucoup beaucoup de ressources euh, personnelles, dans le sens, c'est très énergivore, comme je disais, et, euh, et donc, il faut le voir, et je trouve que c'est très joli, quand c'est bien plus, c'est vraiment euh, du travail millimétré, hein, donc ça, il faut le savoir, c'est là-dessus que vous êtes noté, d'ailleurs, mm -hmm. et euh, c'est un travail qui demande vraiment de la précision, euh, c'est terrible, et surtout, en plus, toi, avec ta sœur et en équipe, c'est de la synchronisation extrême, parce qu'il faut être pile-poil réglé à à la seconde, preuve même mouvement. Enfin, être faut, faut que vous soyez chacune le miroir de l'autre. Ah non, mais complètement. Puis, ce qui est fabuleux en équipe, de mon expérience, c'est que seul déjà quand tu arrives à, à déployer de la vitesse dans le mouvement, de l'explosivité, de la puissance, donc de, de, de, de, de, de, de l'impact dans ton mouvement, déjà quand tu le fais seul, ça impressionne, surtout pour des nénettes, pour des filles. Voilà. Ouais. Euh, quand cette puissance est multipliée par 3, ça veut dire que ça dégage fois 3. Ouais. Et, pour des, des filles, nous, ça a plu parce que déjà, on était des filles qui, pour, on aurait pu limite combattre de, dans notre époque parce qu'aujourd'hui, le karaté féminin a drôlement évolué. Donc, c'est encore plus, plus, plus et c'est tant mieux. Mais à l'époque, on pouvait déjà tirer dans la catégorie masculine, en fait, tellement qu'on sortait du lot sur le côté athlétique. Voilà. Et c'est ce qui a plu. Nous, on a joué vraiment sur ce côté-là. Qui aurait pu ne pas plaire. Parce que moi, quand j'ai démarré le, le, vraiment le cata le en compétition, les filles, c'était ouais, c'était de voilà, ouais, c'était du, du gestuel, c'était très gracieux. Il n'y avait pas ce côté athlétique qui, qui ressortait, en fait. Et moi, ça me plaisait pas. Moi, ça, déjà, j'aimais pas la danse, j'aimais pas tout ça, donc je voulais pas faire du karaté pour faire de la danse, quoi. Et du coup, moi, ben, je regardais les, les mecs, en fait. Donc, j'avais, nous, on a été inspirés d'un gars qui s'appelait Michael Milon voilà on et euh, donc lui il a fini fait, ça a été vraiment le premier champion du monde euh, en kata français et euh, ce mec là en fait il a tout simplement tout explosé même de nos jours quand on voit des vidéos de lui, de lui pourtant ça date vraiment des années en arrière déjà ça claque toujours quoi. et donc je me avec ma soeur on s'est vraiment inspiré de ça et on s'est dit nous on ne veut pas faire le karaté féminin nous on va faire du karaté masculin mm -hmm. donc qui claque qui envoie physiquement c'est ce qu'on a voulu faire et puis euh, de ce principe là en fait on s'est fait repérer par les entraîneurs nationaux ouais. euh, ben, tout simplement on s'est fait repérer pourquoi parce qu'en fait, on sortait du lot et on faisait pas comme tout le monde. Ouais. Après, donc euh, Il aurait pu très bien se planter, euh, l'entraîneur, parce qu'il y avait quand même... Euh, vous savez, l'équipe de France, euh, ça fonctionne comme ça, mais si tu sors sors plus du lot, ben non, ce n'est pas bon. Voilà. Et là, en fait, il a joué le jeu. Il s'est dit de ben, toute façon, aujourd'hui en France, euh, du moins en Qatar, nous n'avons jamais eu de champion du monde. Il y, a, il y a que les Japonaises. Les Japonaises, avant qu'on arrive, elles étaient, je crois, euh, 14 ans champion du monde, 14 ans, ça veut dire que dès que tu fais un champion un du monde, tu savais très bien que c'était les japonaises qui gagnaient. Quoi. Donc, il y avait même plus de suspense par rapport au public. Elle sortait tellement du lot. Et donc, l'entraîneur le, national a joué le jeu. Il a dit ben, puisque de toute façon, les Français ne pas jamais. Eh bien, en fait, on va changer. Là, on a la possibilité avec des filles qui veulent jouer autre chose. Donc, ben, je rentre dans leur jeu. Et en fait, il a bien fait. Bon, au début, il s'est fait taper sur les doigts, mais complètement. Ah. en disant ouais ils sont trop jeunes parce qu'en plus on était à peine junior qu'on était sur classé un senior enfin il a vraiment il a il a vraiment tout bouleversé donc pour vous dire c'est vraiment un travail d'équipe il y a vraiment le talent on va dire de l'athlète mais il y a quand même le, ta le talent du sélectionneur de l'entraîneur qui fait quand même qui fait quand même beaucoup de choses mm -hmm. et donc de, de ce moment là en fait on a vraiment explosé et euh, et on a fini euh, pour la première fois euh, la, la première équipe française euh, à, à battre les, ja les japonaises sur leur terrain quoi ah. voilà. Bravo. Et c'est là, en fait, où tout le s'est tout, dégoupillé et qu'on a fait nos dizaines de haut niveau de malade. Voilà. D'accord, d'accord, c'est parti de ça. Et après, il y a une envolée extrême parce que vous avez eu plusieurs titres après qui ont suivi. Donc, euh, donc, euh, du coup, ils se sont dit que finalement, ils ont bien fait de pas suivre les sentiers battus et d'essayer de laisser euh, une chance à vous, à toi et ta sœur, pour vous développer et ça ça matché. Alors, j'ai envie de dire, pourquoi, pourquoi finalement, vous, par exemple, quand je dis vous, encore une fois, c'est toi et ta sœur, euh, pourquoi vous et pas d'autres parce que à cette époque-là il, il y a toujours du monde hein, aussi sur la ligne de départ on n'est on est pas seul et, et je dirais c'est quoi c'est votre détermination qu'est-ce qui a fait que justement vous étiez différente des autres parce que c'est ce que tu dis justement là qu'est-ce qui fait que la perception des gens autour de toi euh, disait que vous étiez différente et vous ont laissé la chance de vous développer et du coup vous êtes devenu après-championne est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui, qui fait que ça ouais. alors je, je pense déjà euh, quand on s'est fait repérer c'était vraiment au niveau national donc euh, genre championnat de France c'est là où en fait on s'est fait repérer. Et en fait, on, on, on passait quasiment jamais sur les podiums. On passait jamais sur les podiums. Pourquoi Parce que ben, les arbitres. Tout simplement, ils ont des a priori, ils ont leur habitude, on fait passer tel style de travail, telle machin, tel truc. Et puis toi, quand t'arrives et que tu sors du lot, de toute façon, dès qu'ils sont déjà, ceux qui sont dans l'équipe de France, comme ils estiment que c'est les meilleurs, ils regardent même pas celui d'à côté. C'est compliqué de se différencier c et encore aujourd'hui. Moi, je vois des, des jeunes, des j'en humains des jeunes qui ont vraiment beaucoup de potentiel. Il y a personne, ils ont tous des œillères, ils restent dans leur carcan. Et voilà, mais aujourd'hui, le karaté français marche beaucoup moins bien euh, que malheureusement à notre époque et c'est dommage mais c'est pas parce que les athlètes n'ont pas forcément le niveau mmh. c'est parce qu'en fait ils leur laissent pas de, de, de, de, de la chance de l'exploiter en fait ouais. tout simplement et donc nous vraiment ce qui a différencié c'est que cet entraîneur national euh, quand il a vu deux boules de nerf euh, je veux dire, 1m50, 1m55 sur le tapis déployer déployaient leurs mouvements, euh, mais comme des bombes électriques. quoi. Euh, tu parles déjà, euh, même rien que le public déjà, il faisait ça. Le public regardait déjà de l'autre côté. Donc, c'est qu'à un moment donné, il y avait quelque chose qui plaisait. Mmh. Et, euh, et surtout, sur le, ce qui a vraiment fait la différence, c'est j'insiste parce que c'était vraiment ça, nous, au début, c'est qu'en fait, nous, on a joué sur le côté athlétique, alors que euh, les anciennes et les nettes jouaient sur le côté gracieux, très gestuel. Ouais. Et là, quand on voyait des filles taper et envoyer autant que des mecs, euh, même les mecs, il y en avait qui nous jalousaient tellement qu'on envoyait du bois, quoi. Ouais. Euh, donc, pour te dire, comment tu veux, comment donner l'entrée national, Ils ne disent pas, euh, ah ben ouais, celle-là, elle sorte du lot quand même, hein, quoi. Ouais. Mais voilà, mais il a joué le jeu, il aurait pu dire, non, c'est trop risqué. Ouais, je Parce comprends. que ça aurait pu très bien ne pas plaire. Ah, oui, oui. Je veux dire, euh, nous, on a joué avec le feu, lui, il a joué avec le feu aussi. Et voilà, c'est passé, tant mieux pour nous, et c'est très bien passé. Mais ouais. ça aurait pu ne pas passer. Ouais. Et voilà, c'est ce qui a fait la différence. C'est pour ça que prendre des risques... Euh, dans le haut niveau ou même enfin, dans une pratique de compétition je pense que même, même un moto aussi pareil dans, dans la vie professionnelle à un moment donné ça me vaut la chandelle aussi quoi ouais, ça, ça vaut le coup d'essayer tu l'as cité plusieurs fois mais la différenciation fait la différence encore une fois oui. c'est le cas de le dire euh, et, et vous, avez, vous, avez, vous êtes parti là-dedans et c'est ce qui a fait que vous avez été reconnu et, et, et enfin en tout cas euh, décelé avec un vrai potentiel et différente des autres donc vous avez apporté une valeur différente mais la différenciation est super importante finalement je me rends compte que sportif, entrepreneur on a, il y a beaucoup beaucoup de points communs et la différenciation aujourd'hui ça, ça paye forcément et pour toi et pour vous ça a payé donc euh, ça valait le coup d'avoir essayé après comme tu le dis on ne sait jamais ils ont misé sur vous mais ils ont vu qu'il y avait un vrai potentiel parce que vous étiez différente et personne peut savoir si demain ça va fonctionner maintenant ça a été après la détermination du travail qui a, qui a, qui a pris qu'elle joue dans la balance mais globalement c'est vrai que si on ne prend pas de risque dans la vie en tant que sportif ou même dans la vie de tous les jours c'est vrai qu'on reste cantonné à être en bas du mur et attendre que ça se passe mais il ne se passera jamais rien oui, c'est ça. Donc, donc, euh... ça un peu ce qui a plu aussi c'est que le fait qu'on soit deux qu'on soit jumelles dans ouais. un travail d'équipe. C'est ouais. sûr que le mec, il a flashé aussi quoi. de jumelles euh, qui envoyaient des boulets de canon autant l'une que l'autre. Et ça, bah, avec plus de puissance, moi, j'avais plus d'explosivité. C'est 5 ouais. bon, kilos de puce, hein, mais peu plus, <rire> hop, hop. mais mais euh, voilà, Donc, en fait, on, en fait, on a trouvé un travail complémentaire. Hum. Et euh, du coup, on a explosé. quoi. Je veux dire, en, en dix ans de haut niveau, je crois bien qu'on a changé. Je, je crois quatre fois de copie fois de coéquipière. Okay. Imagine sur 5, on va dire euh, combien de champions du monde, 5, 6, je ne sais plus, 6, mm -hmm. parce qu'il y en a un où on avait fait deuxième. Ouais. On est cinq fois champion du monde. Donc voilà, donc on a fait, on a fait six champions du monde. Donc sur six champions du monde, on a, dû, on a dû changer entre les juniors et les seniors. Hein, je parle. On a changé quatre fois. D'accord. Et sur les quatre fois, à chaque fois, on a fini champion du monde. Donc c'est, euh, ça ne veut pas dire que ça vient que de nous. Mais il y a aussi ouais. l'intégration. Voilà, l'intégration à chaque fois de la troisième qui est venue se greffer. Mm -hmm. Euh, et, euh, et on a su, en fait, dans notre entraînement, euh, avoir l'intelligence de travailler sur de la complémentarité. D'accord. Et non pas faire un moule. Aujourd'hui, ce que je reproche un peu, euh, on va dire, au karaté français, c'est qu'en fait, il travaillent trop sur un moule, on en a mmh. déjà discuté. Mmh. Le moule, si c'est pour faire comme le champion du monde, euh, ça ne sert à rien parce que le champion du monde, ça fait peut-être 20 ans qu'il travaille ouais. euh, dans ses propres qualités, sur ses propres qualités. Tu ne peux pas, toi, travailler sur des qualités qui, ne, déjà, peut-être, ne vont pas te correspondre. C'est ça. Et rattraper 20 ans euh, d'entraînement euh, pour essayer de le surpasser, c'est impossible. Bien sûr. Bon, voilà. Donc, en fait, il faut vraiment travailler les, les qualités de l'individu. C'est. Mmh. Il faut, voilà, comme tu dis, il faut se différencier, il faut individualiser. C'est le mot. Et je pense que sur le web. Euh, je fais le, le, le relationnel parce que moi ça fait très, très, peu, très peu de temps que je suis sur le web mais je, maintenant grâce à toi je, je connais pas mal de choses maintenant mais il euh, y a beaucoup de demandes sur le web il y a beaucoup de, de concurrence c'est énormissime, tout le monde se met sur le web et si à un moment donné on veut se différencier bon tu as bien vu il faut apporter de la valeur il faut il faut se sûr. différencier il faut apporter autre chose quoi c'est pareil en fait pour la pratique de haut niveau quoi c'est la même chose tu arrives sur le tatami ou tu arrives dans l'arène en tant qu'entrepreneur c'est vrai que ou sur internet peu importe il faut que tu te différencies. et c'est là où tu, tu, tu vas impacter les gens après on peut pas être la la pâle copie d'un champion il faut s'inspirer de ce qui se fait certes mais il faut apporter sa pierre à l'édifice c'est à dire apporter sa valeur sa... tester aussi parce que en fait si tu rentres dans un moule c'est pour tout hein. si tu suis un mode d'emploi de A à Z tu pas forcément les mêmes résultats que l'autre personne donc, il faut vraiment que tu apportes aussi ton entraînement, ta façon de faire aussi, ton, ta vision des choses. Et c'est après, encore une fois, la détermination qui fait la, le reste. Tu peux t'inspirer de ce qui se fait, mais comme tout, c'est vrai que je pense que vraiment, c'est ta propre valeur que tu dois mettre en avant. Et vous, en l'occurrence, encore une fois, le fait d'être un, un duo, euh, d'être explosive, euh, d'être d'avoir une, une approche effectivement un peu un peu plus sportive, un peu plus masculine, ça a fait la différence. Et on le voit clairement. Donc, si on doit reprendre ce que tu viens de dire jusqu'à maintenant, il y a plein d'éléments qui vous ont différencié. Je reprends ce mot parce que c'est pourtant très important, mais on retrouve beaucoup de similitudes dans, dans, dans tout et même dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui sur le web, il y a beaucoup de monde. Maintenant, c'est ce qui fait encore une fois la différence, c'est ta valeur qui tu es, et puis euh, et puis euh, et puis c'est ce qui peut primer. Et après, il y a la persévérance et, et l'obstination et si tu veux avancer. Mais on en re, on, on retrouve beaucoup de similitudes quand même entre les deux. Maintenant, toi qui as travaillé donc euh, essentiellement en binôme, donc avec ta sœur, plus une troisième personne dans les catas par équipe, euh, donc ta sœur, vous êtes une sœur jumelle, bien sûr, avec laquelle euh, vous avez atteint vos objectifs. Euh, Est-ce que vous arrivez à être complémentaire, à penser les mêmes choses Est-ce que ça a été toujours dans le même euh, même sens Parce que toi qui penses, super, ne un esprit sportif, peut-être qu'elle, à un moment donné, elle a pensé à autre chose. Est-ce que vous avez toujours suivi même même, le même fil conducteur ou il y a eu des débats des, des Alors, sur, ah, sur le, un point de vue d'entraînement, Mmh. Euh, on se différencie parce que par exemple, euh, déjà on n'a pas du tout le même, la, la même morphologie. D'accord, donc euh, eh oui, entre la morphologie dans tous les sports, hein, c'est pareil hein, que tu fasses 1m50 ou 1m90, c'est pas du tout la même chose quand tu fais tes mmh. déplacements. Oui. Hein. Euh, donc, déjà, ça il y a le poids aussi. Euh, mmh. Sabrina fait mine 5 kg de plus, moi je faisais 5 kg de moins, donc c'est pas vrai au niveau des déplacements, au niveau de l'explosivité, au niveau de la puissance, au niveau de, de la stabilité. c'est même si euh, comment dire même si on était fortes toutes les deux ben toutes les trois parce que c'est trois individus qui sont forts dans une équipe euh, à un moment donné euh, du moment où tu es en équipe tu es quand même dans un inconfort ouais. c'est-à-dire que quand tu fais ton sport toi seul euh, quand tu joues au tennis seul c'est pas la même chose que quand tu fais un duo Bien sûr. Un duo, il faut être en, coulera, en corrélation complète avec ton binôme mm -hmm. pour savoir à quel moment tu vas se mâtir, à quel moment tu vas y aller, à quel moment c'est toi qui vas trouver. faire. La... Enfin, je veux dire, il y a quand même une… Euh, euh, ouais, euh, comment dire, une... Enfin, Il faut se mettre à la place de la personne. quoi. Donc, il y a quand même une bonne compréhension. Et dans oui. le travail en équipe, c'est exact, exactement la même chose. Donc, ça veut dire que Sabrina était devant. En équipe, en fait, on était positionné un devant. Puis, tu avais les deux derrière. Hop, on va dire un mètre derrière, un mètre cinquante derrière. Euh, sous forme de triangle, en fait, on était… Oui. et en fait donc si tu veux Sab donner le départ au niveau du rythme quand on allait vers l'avant sur la gauche c'était moi oui. parce que quand on prenait les, les, les mouvements sur la gauche c'était moi qui prenais le rythme à droite c'était ma copine et puis derrière je crois que c'était moi je m'en rappelle même plus loin, tellement, mais, mais c'était ça quoi et euh, donc en fait il y a des moments où dans le kata il suffit que ce soit ma coéquipière ma copine euh, ou Sab ma soeur qui prenait le relais, forcément, c'était pas à 100% ce que moi, ce qui me correspondait. Mmh. Donc, il fallait assumer parce que ça, elle avait toujours tendance à aller un peu vite. Mmh. Et moi, je toujours toujours, un fixe un peu plus pour un peu plus de puissance. Comme moi, j'étais moins puissante qu'elle. J'avais besoin de fixer un peu plus mes mouvements pour qu'ils soient plus marqués et plus nets. Ouais. Elle, elle avait moins musée parce que forcément, elle faisait déjà 5 kg de plus. Ouais. Donc, plus un peu plus bourrine. Tu vois ce que je dis <rire> ou pas Ouais, je vois. Et ça, en fait, tu rentres dans une zone d'inconfort, mais aussi bien moi que ma coéquipière et que Sabrina, à un moment donné, moi, ouais. c'est pareil. Et du coup, euh, c'est dur parce qu'être sur une minute trente de mouvements enchaîné synchro, ouais. euh, déjà à l'entraînement, c'est chaud. Alors, imagine en compétition, dans un état de stress où tu sais que tu es regardé. Tu as je ne sais pas combien de, de publics qui te regardent. Euh, tu as quand même le stress du, de, de, de la note. Ouais. De, voilà, de, de la note ou des drapeaux qui vont se lever, tout ça. Et tout ça, il faut le gérer. Quoi. Donc, t'as beau faire un rythme à l'entraînement, tu peux être sûr que le jour de la compète, euh, c'est un peu plus accéléré. Quoi. <rire> Donc, en fait, on est toujours dans de l'inconfort. Mais là où on a été intelligente, c'est qu'en fait, on s'est laissé mener. Alors, des fois, ça râlait à l'entraînement, à hein, dire, oh, revu, je te l'ai déjà dit. Ouais. Bon, et puis, vice versa. Euh, moi, ma soeur me disait pareil, ma coéquipière, pareil. Mais au final, c'est ce qui a fait qu'en fait, on on se tirait l'une de l'autre, parce que ce qui mmh. fait le sportif de haut niveau et, et ce qui fait le, le, le champion de ces champions, c'est celui qui va vraiment sortir de sa zone de confort, vraiment, mmh. et qui va se différencier. Mais il faut sortir de cette zone de confort. Mmh. Et pourquoi euh, on a tendance qu'on qu soit sportif de haut niveau ou non? C'est qu'en fait, on a des rituels. Et c'est important des, des rituels, euh, que ce soit, je pense, dans le boulot, tout ça, euh, mmh. quand tu te lèves le matin, te dire je vais faire telle telle, telle, telle tâche, surtout, je pense, dans, toi, Romain, dans, dans le, quand tu bosses sur internet et tout ça, je veux dire, tu es chez toi. Oui. Je sais qu'il le parallèle parce qu'aujourd'hui, je suis confrontée à ça. Mais chez toi, tu n'as pas de patron qui dit tu, te lèves, tu vas travailler de 8h à 17h. Oui. Euh, si tu as envie de te lever à 10h, tu te lèves à 10h. Oui. Si tu as envie de prendre 3h pour manger euh, un avec ton pote et machin, eh bien, tu peux y aller. Sauf oui. que derrière, ben, le travail il n'a pas été fait. Donc, du coup, il y a quand même une, une assiduité, on va dire, et ouais. tu dois te créer des, voilà, des, des habitudes, des rituels. Mmh. Mais nous, c'est pareil, en fait, tu as, as des rituels qui se créent. Et ouais. le problème du rituel, c'est que c'est bien, parce qu'il en faut pour, pour performer, ouais. euh, pour percer, quoi, et tout ça. Mais euh, il faut savoir euh, sortir, malgré le rituel, de sa zone de confort. Ouais. Je ne sais pas si, si tu me comprends quand bien. je m'explique. Et, et c'est là ce qui a fait la différence. Et donc, le fait d'être complémentaire dans le travail, et du coup, qu'on ne soit pas tout le temps satisfaite, euh, parce que chacune travaille un peu hein, en fonction de sa morphologie et de tout, ouais. et bien, du coup, tu sors de ta zone. Tu pas bien. Des fois, tu fais un mouvement, toi, tu te casses la figure, elle, elle est super nette. Ça fait dix fois que tu as fait le mouvement, ça fait dix fois au même moment que tu te casses la figure, tu as un déséquilibre. Tu ne sais pas pourquoi, ça te gonfle. Tu dis, mais c'est bon, ralentis, moi, ça fait vingt fois que je me casse la figure. Et qu'elle ne ralentit pas toujours, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais arrivé, tu finis champion du monde parce que le rythme a plus, la patate a plus et que machin, tu te dis, putain, ça en fait, ça valait la chandelle, quoi. Ouais. Et, euh, et du coup, voilà, quoi, c'est… Et donc, il y avait une vraie alchimie quand même entre euh, toi ouais. et ta soeur. Bon, forcément, il y a parfois des, des incompréhensions, des engueulades, etc. Mais dans la globalité, vu qu'en plus, vous avez ce, ce lien de sang qui vous dit c'est vous êtes jumelle, euh, vous avez quand même une, une grosse complicité. Et je veux dire, quand le karaté a démarré, l'envie d'aller en compétition, l'envie de devenir championne, vous aviez quand même la, la hargne de le vouloir, toi ou ta sœur. vous aviez toujours en, cette, en tête d'aller où. Ah non mais nous on a fait du karaté c'était euh, bon peut-être pas gabine parce que des ceintures orange au mmh. début c'est le loisir quoi mais après quand tu commences à faire des championnats de ligue des championnats départementales ben es content quoi t as la médaille au cou as le public qui t'applaudit toi c'est c'est prenant quoi et puis surtout ça donne des, ob des objectifs de travail et je vois moi après pratiquer un sport euh, en ayant l'objectif d'une compétition qui arrivait eh ben, euh, du coup nous on, on a vu le, sp le sport comme ça mais peut-être parce qu'on a eu le prof aussi qui était approprié euh, voilà quoi ouais, c'est ouais vous avez bien compris en ce sens avec un prof qui avait envie aussi de vous motiver et puis vous, vous avez aussi l'envie d'y arriver donc euh, forcément c'est ça, nous après je veux dire, ça a été clair dans notre tête hein. nous c'était, on n'avait même pas on n'était même pas ceinture noire qu'on disait euh, on veut être champion du monde quoi. Euh, donc voilà quoi c'était voilà, on voulait être les meilleurs et puis c'est tout <rire> c'est très bien, mais du coup se fixer des objectifs ça permet aussi d'aller ouais. les chercher d'aller les atteindre, donc euh, c'est ce qui s'est produit d'ailleurs après hein. c'est difficile de se fixer des objectifs parce qu'il faut que ce soit réaliste oui. Et, et c'est vrai que se fixer des objectifs trop hauts euh, et que du coup c'est long à y arriver, ça peut démoraliser, ça peut, tu vois, tu peux partir dans une petite déprime, tu peux changer ton axe de travail qui peut-être ben, sera pas bon. Euh, non, Et en fait, il faut se fixer des objectifs. Mais malgré, tu vois, le gros objectif qu'on se fixait, c'est hein? d'être champion du monde. On avait quand même des micro-objectifs qui étaient les départements, les ligues, les machines. Oui. Quand on faisait des démonstrations, on voulait plaire au public. Nous, notre kiff, c'était que les gens nous regardent. Mm. Moi, quand les gens, ils nous regardaient, ils disaient, mes parents, putain, elles sont trop fortes. Euh, ah ouais, putain, c'est super beau à voir ces machins, moi quand j'entendais ça de l'oreille, euh, en fait, on est un peu dans notre tête, euh, on a quand même un égo sur, un, un surdimensionné quelque part ah, de vouloir ça, mais bon, c'est le sport, c'est voilà quoi, mais voilà, t'as envie de plaire, t'as envie, envie que ça arrache, t'as envie qu'on te regarde, tout simplement parce que si t'as pas mis que, que tu te regardes, déjà tu fais pas de la compétition, c'est vrai. Euh... c'est gratifiant c'est gratifiant de se dire que tout le travail que vous faites ça porte ses fruits, pas forcément pour être champion du monde mais au moins que les gens apprécient votre travail après il faut mettre des paliers comme tu dis, il faut avoir des objectifs assez hauts pour voir loin mais pour atteindre cet objectif là, tu mets par palier pour essayer de réussir justement chaque strat tu réussis et après ça t'amène petit à petit et doucement vers l'objectif principal c'est euh... et tu vois, euh, je, je rebondis là, juste après euh, je te laisse la parole Romain mais, non, mais euh, tu vois quand j'ai démarré avec toi euh, on va dire sur internet tout ça mm -hmm. Ça paraît tellement, même je te l'avais dit des fois avant de lancer mes formations en ligne et tout avec Sab, je t'avais dit putain j'ai l'impression de, de soulever un travail et qu'on ne va y jamais y arriver quoi. Mmh. Tellement qu'il y avait tellement de choses à faire, mais pourquoi Parce que ben nous on est bonnes en karaté, moi tu me filmes, je te donne des trucs pédagogiques, il a pas de souci, je suis à fond quoi. Mmh. Par contre derrière toute la mise en place d'un site internet, des formations en ligne, techniquement quand ça bug, quand machin, le, les plugins qu'il faut utiliser les machins, c est, c est, pour toi c'est simple parce qu'aujourd'hui c'est ton boulot, mais pour nous, euh, qu'on n'y connaît absolument rien, ça paraît insurmontable. Et tu vois, et tu as su… Euh, c'est pour ça que moi, je, euh, moi je te l'ai dit, hein, tu es mon mentor, hein, <rire> tu es le mentor de ça, mais c'est clair. Euh, moi, je suis comme ça, moi tu me plais. C'est comme l'entraîneur le, de haut niveau, c'est pareil. C'est soit ta l'air et tu fonces à fond. Ouais. Ça, voilà. Et moi, ce qui m'a plu, c'est qu'en fait, voilà, tu sais donner des objectifs, mais euh, tout est accessible, tout paraît simple. Je veux dire, tu as vu, dès que j'ai une question, de ma chaîne, en deux secondes, c'est réglé avec toi. Quoi. Et du coup, enfin, toi peut-être tu t'en pas compte, mais moi je te le dis de, de l'extérieur parce que c'est important. Mais mmh. du coup tout paraît accessible, euh, comment dire. Et du coup tu euh, tu avances donc ça te fait plaisir. Et mmh. en fait je, même dans des moments où tu es un peu démoralisé parce que moi ça m'est arrivé toujours ah, sur oui. le net à, à être démoralisé de me dire putain qu'est-ce que je fous là C'est bon ça me prend la tête. Je préfère aller m'entraîner que faire trois heures sur. Du coup je passe mon cul assis pendant tout le temps alors que moi je fais bien mon entraînement. Toi il y a ça aussi quoi. Et derrière, ben, tu as su me donner, tu vois, mais des micro-objectifs hum. et, le, et mon, me montrer que tout était accessible. Ouais, mais tu tout tout fonds, on... niveau, ben, en fait, c'est pareil, c'est pareil sur toutes ces, ces, ces, ces échelons, quoi. Ouais, c'est ça, mais en fait, de ce que tu dis, c'est bien le parallèle est bon parce que euh, moi, j'ai pu voir ton évolution et en fait, à chaque fois, même si parfois les objectifs peuvent paraître ou les choses à faire paraissent, paraissent énormes et compliquées, euh, tu as su quand même aller au bout des choses et les faire. Et donc on ressentait quand même ton ton, ton passé de sportive. Euh, on sent vraiment la différence parce que tu as, as mis en application, tu as testé, tu as, as fait quelques heures, mais c'est pas grave, tu as repris, tu as été jusqu'au bout. Pourtant, tu as, as mis beaucoup de choses en place, c'était beaucoup de gros travaux, mais tu l'as fait. Donc, c'est vrai que dans, dans, le, dans le job donc sur Internet, vu qu'après, on va en parler, vous avez digitalisé votre offre, euh, tu as su quand même euh, reproduire finalement ton schéma de, de sportif de haut niveau, de haut niveau avec euh, la persévérance et la reproduire sur Internet. Donc, ça, ça moi, je l'ai remarqué vraiment et, et ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as pu... Euh, on va y venir juste après, as pu, vous avez pu bâtir quelque chose sur Internet et mettre en place votre site, etc. Donc, euh, se mettre à l'air du temps, il faut le dire. Donc, euh, donc, ça se ressent vraiment, euh, le côté voilà sportif se ressent sur Internet. Euh, je, je vais faire un petit parallèle, un dernier parallèle sur le karaté puisque je t'interviewe aujourd'hui parce que le côté sportif rejoint le côté entrepreneur. Et moi, après, je vais ajouter ma, ma pierre à l'édifice, mais euh, j'ai eu fait du karaté, donc je, je connais le sport que tu pratiques. Aujourd'hui, euh, comment tu vois le karaté d'aujourd'hui ce que tu peux voir enseigner encore et euh, le karaté de ton époque. Alors, quand je dis ton époque, ce pas il n'y a pas 50 ans, mais c'est à 10, 15, 20 ans. Comment tu, Est-ce que tu vois des différences est -ce que, est -ce, Comment tu perçois finalement les choses aujourd'hui, toi, que, avec ton œil d'ancienne athlète de haut niveau Alors, il y a, y a l'aspect soit euh, euh, loisir, enfin une club, parce qu'avant d'atteindre le haut niveau, tu es quand même dans des clubs, voilà. Mmh. Et ensuite, tu haut niveau. Alors, je parle en premier du haut niveau, après je parlerai du club, parce que c'est le haut niveau où nous, on a performé. Et après, derrière, donc on s'est remis en, dans l'enseignement dans des clubs. Mais le haut niveau, aujourd'hui, quand je parle de l'international, euh, ça a littéralement explosé. Mmh. Mais quand je dis exploser, euh, le niveau, c'est il y a un niveau de malade. Après, il y a des pays phares, hein, comme le Japon, l'Italie, tout ça. Mais avant, tu vois, de mon époque, hein, il y avait des petits pays. Euh, allez, tu avais la Croatie, tu avais l'Afghanistan. Ouais. C'était des petits pays. Tu tombais contre ces petits pays-là, je te promets. Des fois, ta en avais, ils étaient moins bons euh, que, des, que des gens que, que tu tapais en, en championnat départemental dans, dans ton département. D'accord. Et pourtant, tu étais un champion du monde. Pour te dire le décalage qu'il y avait entre les pays. quoi. Ouais. Donc, euh, de nos jours, c'était plus facile. C'était plus facile dans le sens où il euh, ben, y avait beaucoup moins de concurrence parce que les petits pays, tu tombais sur un bon tirage au sort, euh, le petit pays, eh ben, tu, tu, pouvais faire, euh, euh, hop, tu pouvais passer sans, sans, sans perdre trop d'énergie Tu vois, et garder vraiment tes gros trucs hop, pour, euh, pour vraiment pour te différencier du champion. Quoi. Donc, euh, ça. Et le karaté féminin, euh, je te l'ai montré dernièrement, hein, tu as l'espagnol, euh, mm. Sandra Sanchez fait pour les, les karatéka, c'est une nénette, excuse-moi, moi, moi j'étais athlétique. Quand je la vois à elle, c'est mmh. extraordinaire. C'est à la fois la grâce, à la fois le côté athlétique, tu à la fois la technique, la stabilité, la netteté du mouvement. C'est franchement, c'est top quoi. Mmh. Ça, ça a explosé. Voilà. Ouais. Et, et nous, ce qu'on n'a pas su faire en France, c'est qu'en fait, au début, tu avais le Japon, la France. Italie Espagne, voilà, c'était vraiment les pays phares que tu retrouvais sur les podiums des Champagnes du Monde. Aujourd'hui, tu as les petits pays, l'Afghanistan, le machin, le truc, la Croatie, euh, euh, tu as les Tchèques, as tout, tout le monde sort du lot. Ça veut dire que chacun des tours est une finale. Mmh. Et bien, euh, nous, euh, je dis que c'était plus facile euh, il y a dix ans en arrière, oui, c'était plus facile, mais c'était plus dur parce qu'on n'avait pas la voie ouverte chez les féminines. On ne savait pas qu ce qui allait marcher. C'était pour ça où c'était dur dans ce sens-là. Quelque part, nous, on a ouvert la porte, on va dire, de ce qui fonctionnait. Mm -hmm. Et après, derrière, les, les gens se sont développés en fait, mais euh, ça a explosé. Moi, de voir ça, c'est transcendant. Quoi. Des fois, ça me donne envie de m'y remettre. C'est enfin Je m'y remettrai jamais parce que c'est impossible. Tu tu donnes dans ta vie qu'une fois, ouais. donner comme on a donné. Après, oui, tu peux faire du sport du niveau, mais on va dire, c'est t'es pas à 20 000 volts et à 200 tu peux durer dans le temps. Moi, je vois, on a fait que 10 ans de haut niveau. Il y en a qui ont fait 15 ans de haut niveau. Ouais. Moi, j'en je ai fait que 10. Euh, bon, après, j'avais arrêté parce que ma soeur a eu des, des soucis de santé. Puis bon, on était déjà cinq fois un peu monde et moi, je voulais voilà, je voulais qu'on arrête en même temps que ma soeur. Et puis, c'était comme ça. Ouais. que prouver pour prouver c'était fini quoi c'est bon on avait donné mais 10 ans déjà de donner ta vie qu'à ça, c'est tu te lèves le matin tu penses à ton entraînement, tu manges le midi tu penses à ton entraînement, ton entraînement. tu fais la sieste, quand tu te réveilles tu penses à l'entraînement, je veux dire c'est vraiment c'est que ça, tu donnes ta vie pour ça quoi mm -hmm. euh, c'est pour ça que nous ça a marché mais tu as des champions aujourd'hui qui font pas forcément. Donc, eux, ils vont peut-être durer un peu plus de temps s'il n'y a pas de concurrence. S'il y a de la concurrence, bon, ben, eux, ils seront dans les oubliettes et puis les meilleurs passeront. Mmh. Mais, euh, mais mais voilà. voilà Donc, sur le haut niveau, ça a vraiment explosé. Un truc de fou. Ils sont professionnalisés. Tu vois, les entraînements qu'ils font aujourd'hui, c'est rien à voir. voilà. Euh, après, côté club, la, ce que je vois moi déjà, parce que ça fait quoi Ça doit faire 12 ans que j'enseigne dans des clubs. Ouais. Donc du coup, après ma carrière, donc ça fait ouais, 10-12 ans, quoi entre 10 et 12 ans. Euh, on ne peut pas comparer surtout l'enseignement au niveau des enfants. Euh, comment dire Les enfants aujourd'hui, il faut vite passer. Le fait de répéter le mouvement, euh, sans arrêt, sans arrêt, de, de chercher le perfectionner machin, non. Là aujourd'hui, tu en as quelques-uns qui vont sortir du lot parce qu'ils auront le potentiel de le faire, ils auront l'envie, ils auront tout ça. Ouais. Sinon, as la plupart des enfants, euh, non, c'est au bout d'un moment, c'est bon, moi, le geste, je le connais dans son intégralité, sur sa forme générale, c'est bon, on fait un bon quoi. autre chose. Quoi. Tu vois? Mais c'est les mentalités d'aujourd'hui, les mentalités qui évoluent. Ça veut pas dire que ça va pas forcément dans le bon sens, ah oui. mais voilà, c'est il y a chaque période qu'il faut respecter. Par contre, là où il faut être intelligent, c'est que toi, en tant qu'enseignant, ense il faut savoir s'adapter, on va dire, à différents pratiquants d'aujourd'hui, selon les mentalités. Exact. Mais je te rejoins là-dessus, effectivement. Après, il y a un point qui est important aujourd'hui, c'est là on va y venir, on va doucement venir à Internet. Euh, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la chance euh, pour les gens qui pratiquent du sport, n'importe quel sport, c'est qu'il y a tellement de vidéos, euh, Insta, YouTube, Facebook, de, de de grands champions que tu peux sur lesquels tu peux te calquer, regarder, analyser, re-regarder. Il y a tellement de vidéos existantes que c'est vrai qu'aujourd'hui aussi, quelqu'un qui veut partir sur l'international ou en tout cas avoir des vrais résultats dans sa discipline, il y a, il y a quand même beaucoup de choses qui s'offrent. So à soi, si on veut évoluer, si on est euh, fervent, euh, euh, si on a vraiment envie d'apprendre, et on a envie de puiser de l'énergie, d'aller voir ce que font les autres, on, on a à disposition un outil qui est Internet. Euh, Aujourd'hui, il y a énormément de ressources. Donc, quelqu'un qui veut vraiment euh, persévérer, pas forcément être champion du monde, mais persévérer dans cette discipline est très bon, euh, il a tout sous la main, en fait, entre un prof qui peut être motivant euh, ou une équipe de France qui peut être motivante, mais aussi, de l'autre côté, avec toutes les ressources médias qu'on a, c'est vrai qu'il y, y a matière à faire quelque chose, quand même. Donc, oui. donc après, oui. euh, euh, en fait, la, la question pour, pour rebondir, après en parlant d'Internet, et pour me concernant, donc moi, j'exerce sur Internet, l'idée, c'était de te dire que, finalement, le mental d'un sportif euh, aujourd'hui, pour moi, encore une fois, je le redis, s'apparente à un chef d'entreprise. Euh, toi, qui n'étais pas euh, chef d'entreprise, enfin, qui n'avait pas lancé ce que tu as lancé aujourd'hui, ce, aujourd euh, qu ce que tu as lancé aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses euh, de ça euh, toi qui t'es euh, récemment lancé sur Internet, donc qui connais un, un nouveau monde, si tu veux, à ton activité, à, à ta façon de voir les choses, parce que tu prends des décisions avec ta sœur comme, comme chef d'entreprise euh, pour gérer votre image de marque et, et votre site. Qu Qu'est-ce qu que tu penses toi aujourd'hui de ça, de ce décalage, enfin ce décalage, le mental que tu as de championne et aujourd'hui le, le mental de championne que tu as toujours, mais euh, plus associé à ta discipline que tu digitalises en fait Alors déjà, le... moi j'ai une phrase que mes parents nous répétaient souvent, ouais. donc j'ai fait le parallèle vraiment quand on s'est lancé dans la, dans la vie professionnelle, c'est qu'en fait, on s'est dit le travail paie toujours. Ouais. Voilà. Ça, Les parents, c'est la phrase euh, tout con, mais ben, c'est la phrase qui marche bien. Ouais. La seule différence, c'est que le travail paie toujours. Oui, bon, c'est pas forcément que du positif tout le temps, il y a des hauts, il y a des bas, c'est ben, comme tout euh, dans la vie, voilà. Euh, il faut savoir rebondir, ben, c'est ça. Et, euh, et c'est vrai que… Euh, ce, ce, euh, comment dire, euh, enfin, j'ai perdu le film, mais euh, le, le fait que le travail paie toujours, moi, tu vois, quand on s'entraînait, euh, tout n'a pas tout marché tout de suite. Oui. Donc, en fait, c'était… Il voilà. y encore qu'on fait partie quand même des chanceuses qu'on n'a pas, pas trop souffert de l'échec. D'accord. Voilà, ça, ça a été une chance. Alors, ça a été une chance, oui, parce que c'est ce qui nous a permis de tout le temps… Euh, rebondir et d'exceller, de jamais de se poser de questions donc du coup de se freiner ouais. mais ça a été quelque part on va dire euh, néfaste dans dans le sens où tu sais c'est un peu comme l'enfant roi ouais. euh, l'enfant roi qui qui a tout sur place le jour où il tombe euh, sur un truc un peu plus compliqué eh ben soit il soit il va se donner les moyens pour rebondir soit il va sombrer voilà et eh ben c'est un peu ce c'est un peu ce truc là quoi et nous du coup quand on s'est lancé sur internet mmh. On s'était dit, voilà, euh, on a beaucoup de, de, de, de, de on a des compétences euh, qu'on peut exploiter, qu'on peut qu'on peut apporter aux gens, parce que le but, c'était d'aider les gens en karaté. Et on s'est dit, à part quelques stages qu'on fait en France, à l'international, tout ça, mmh. à part ces gens-là qui viennent à nos stages, au final, et puis euh, chacune dans nos clubs, Ouais. Au final, euh, ben, en fait, on n'apporte pas grand-chose à tous les karatékas. Je crois qu'on était euh, l'année dernière euh, ou cette année, je ne sais plus, on était 250 000 karatékas. Ouais. Donc, sur 250 000 karatékas, euh, t'imagines, si, si, si, si, si tu apportes quelque chose à 30 personnes, mm. euh, tout confondu, enfin, un peu plus, j'exagère, mais ce n'est pas énorme. Donc, c'est pour ça qu'en fait, le fait de se lancer sur Internet, ça permet d'aider les gens et de, de montrer, on va dire, nos capacités, nos astuces, mm. euh, tout notre vécu en fait, à une plus grande partie des karatékas. Et du coup, voilà, le fait de faire le parallèle entre les deux, c'est qu'en fait, il ne faut rien lâcher. Et petit à petit, même si c'est long à venir, à un moment donné, il y a l'objectif à atteindre. Ben voilà, il faut accepter que on va progresser un peu, on redescend un peu. Ok. On peut et ici de suite. Il faut savoir tout le temps rebondir et pas être tout le temps dans la négation. Il y a de négatifs, je ne gérerai jamais, machin. Non, il y a toujours une solution à un problème. Finalement, le, le, le fil conducteur que tu entreprends, que tu fasses du sport, sur, bien sûr en sport où tu veux aller, hein, mais est quasiment le même. Si tu te objectif en sport d'aller loin, d'obtenir des résultats, euh, de réussir, ne serait-ce que juste avoir ta ceinture noire, par exemple, pour ou d'être champion de Ligue ou champion de France ou ce que tu veux, euh, le fil conducteur, finalement, la détermination sera la même qu'un euh, chef d'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, vous vous êtes lancé sur Internet, alors que vous n'étiez pas très aguerri là-dessus il y a quelques mois en arrière encore. Et vous l'avez fait. Pourtant, ça paraissait peut-être une montagne dès le départ, mais vous l'avez quand même fait. Donc, on va dire, le chantier vous a pas fait peur. Et puis aujourd'hui, on en 2020, on fait l'interview. On va arriver en 2021. Le digital, c'est dans l'air du temps. Malheureusement, heureusement, je ne sais pas encore plus avec la crise sanitaire. Ça a changé les mœurs, ça a changé la façon de voir, de faire de beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. Parce que quand je pense à entrepreneur, je pense aux commerçants, aux magasins qui ont dû se remettre en question terriblement. Ceux qui voulaient pas trop entendre les réseaux sociaux ou Internet on est obligé de s'accommoder à ça. Donc, euh, plus ou moins bien pour certains. Mais il y a quand même un fil conducteur. Voilà, C'est la détermination. Quand on a envie, on trouve toujours des solutions. Et, et aujourd'hui, encore plus avec Internet. Euh, et justement, comment… Alors, c'est assez marrant parce que la question que je voulais te poser, c'est comment on peut digitaliser finalement un sport qui officiellement demande du contact. Parce que, on va dire le karaté, c'est du combat, c'est du contact. Le kata, c'est voir les personnes avec qui tu travailles. Puis, c'est des mouvements, faut t'entraîner. Donc, comment finalement tu as pu, et comment avec ta soeur, vous avez pu digitaliser finalement un sport qui, qui se pratiquent quand même en salle, comment ça s'est passé avec ce que vous avez mis en place Alors en fait, nous ce qui nous a vachement aidé, c'est qu'en fait quelque part qu'on est traîné, qu'on est tardé à, à digitaliser on va dire notre pratique, ouais. ça a été une bonne chose, alors on aurait pu le faire un peu plus tôt, ça c'est clair, mais bon c'est comme ça, c'est la vie, mais si on l'avait fait tu vois, tout de suite après notre carrière, on n'aurait pas eu forcément la même pédagogie Ouais. Euh, au niveau des explications qu'on a aujourd'hui. Et ce qui est compliqué quand tu digitalises tes formations, c'est qu'en oui. fait, quand tu fais des stages, déjà, tu es face à un public euh, direct. Donc, tu as un échange direct. C'est-à-dire qu'en fait, la personne va te poser des questions. C'est un peu comme là, en interview. Je me pose des questions, on se répond, tac, tac, ça donne des idées, mine de rien. Oui. Du coup, voilà le, le fait que la personne soit confrontée à un problème, euh, hop ça te fait penser à un truc sur ta pédagogie pour éviter d'un truc. Voilà. Sauf que là, ben, en fait, quand tu es... Quand tu es sur Internet, quand tu es en train de te filmer, ben tu es seul face à ta caméra. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, il te faut tout préparer en amont pour ouais. éviter d'oublier un maximum de choses dans ta pédagogie. Et surtout, euh, alors l'avantage qu'on a, c'est que le kata, bon, c'est visuel. Oui. Euh, tu peux le faire seul comme on l'a vu, ou bien en équipe, ça, c'est l'avantage. Donc, du coup, tu peux montrer, toi, des mouvements de te filmer grâce, on va dire, à l'expérience qu'on a eue depuis le temps qu'on enseigne, qu'on fait des stages et tout. On a quand même une façon de parler quand on s'exprime, que les gens, en fait, même à travers la vidéo, ils arrivent à comprendre ce qu'on veut. et Il suffit qu'on montre, nous, les mouvements. Je veux dire, c'est explicite. Nous, c'est ce qui ressort de nos formations, c'est ce qui ressort en disant c'est la pédagogie, quoi. Mmh. C'est de rendre quelque chose de compliqué. Donc, du coup, ça me fait penser à toi, dans ton domaine, quelque chose de compliqué en fait on le rend plus ou moins simple et accessible voilà c'est le but mais ça voilà c'est l'expérience on va dire du direct qu'on a fait pendant des années donc ça ça a été un, ça a été un bon point après euh, la, la, la difficulté voilà c'est de préparer en amont quand même pour rien oublier euh, dans, ta pro, dans ta logique de progression euh, sur des vidéos et le, le plus dur euh, qu'il y a mais après c'est nous, nous on veut faire comme ça c'est qu'en fait on veut pas se filmer Mmh. Pendant une heure et montrer des mouvements pendant une heure, quelqu'un que non. Parce que si la personne elle se retrouve confrontée à. C'est pas comme quand tu fais deux heures de stage. Deux heures de stage, c'est interactif. Si tu fais. Euh, que tu plombes au gars euh, euh, deux ouais. heures de vidéo euh, sur le net, <video> au bout okay. de dix minutes, il en a marre, il raccroche, il n'a même pas vu ta formation. C'est ça. Tu vois, il, ça. <Sullivan> il faut quand même que ce soit. Euh, euh, on ne parle pas d'interactivité, mais il faut que ce soit quand même dynamique. Et pour que ce soit dynamique, nous, on a. On a, on a joué sur ça je pense que c'est bien c'est qu'en fait on a vraiment tu as vu séquencer chacune des vidéos nos mmh. vidéos elles durent 5 minutes maximum je crois la, la, la plus longue quoi mmh. et encore après ça dépend des thèmes mais, mais voilà et du coup en fait chaque thème euh, la personne a la possibilité de cliquer sur un onglet pour ouais. aller voir telle technique, tel machin donc du coup c'est voilà la namar elle fait que 10 minutes de trucs elle en a elle va faire autre chose, elle revient c'est hum. voilà, puis il y a ça et puis il y a aussi, ce, nous, la chance qu'on a, c'est d'être deux ouais. et du coup, le fait, de, voilà, c'est pour ça que j'ai voulu, euh, avec ça on ne savait pas trop comment, parce que Sab habite à Rouen, moi, j'habite du côté de Montpellier, donc ouais. c'est un peu compliqué euh, <rire> à faire des formations en ligne, donc il faut qu'on soit au même moment, enfin bref, donc du coup, on a pris l'option, en fait, qu'elle, elle descende, que moi, je monte, là, peu importe, parce que des fois, on, on, on s'est filmé chez, chez Sab, ouais. mais du coup, on est deux et le fait qu'on soit deux les gens en fait déjà quand on était en stage ils surkiffaient ah. le fait qu'il y en ait une qui démarre une phrase l'autre qui la termine donc du coup c'est hyper interactif c'est hyper ah. attrayant et du coup eh bien en fait nous c'est encore euh, ben, un point positif et de la valeur qu'on apporte en faisant ça c'est qu'en fait au travers des vidéos les gens ils, re, ils, ils ressentent ça oui. je, je... du coup ben, ça donne un côté super sympa aux gens quoi. c'est voilà c'est ça et alors, je vais te dire, parce qu'effectivement, j'avais vu tes vidéos, enfin vos vidéos de formation, parce que pour digitaliser, donc vous avez mis en place des formations en ligne qui montrent toute la pédagogie. Mais ce qui est relativement bien, et ce que tu dis, et ce que moi j'ai ressenti, c'est qu'on sent vraiment le, le peps, le punch dans la vidéo, comme si on était avec toi en train de faire un cours vraiment en présentiel. Donc là, pour le coup, dans vos vidéos, vous retranscrivez vraiment l'énergie que vous avez à donner, à revendre sur un tatami. en encore une fois en présentiel donc c'est vrai que vous avez su faire le, le, le pas d'aller sur internet parce que c'est pas forcément facile pour tout le monde et c'est pas forcément évident ça c'est clair et vous avez su le faire déjà très bien et vous avez su reproduire et retransmettre vraiment l'énergie la pédagogie le duo de choc que vous êtes au travers de vos vidéos et ça c'est top donc c'est vrai que du coup comment digitaliser un sport qui demande du contact eh bien en fait vous l'avez fait en retranscrivant votre pédagogie en vidéo certes c'est de la vidéo mais, mais on a le côté vidéo, on a le côté aussi, vous êtes assez disponible pour répondre, pour être là. Donc, au final, on, je ne veux pas dire qu'on occulte le côté digital, mais vous avez fait le bon pas, le bon cheminement surtout voilà, pour rendre humain le côté, un côté virtuel. Eh, parce qu'aujourd'hui, je pense que de toute façon, dans une carrière de sportif et n'importe qui d'ailleurs hein, qui veut qui veut diversifier sa visibilité, ses sources aussi de, de revenus, euh, eh bien, on va utiliser Internet. Et Internet, eh bien, comme pour vous en tant que sportif de haut niveau, ça permet voilà d'avoir une visibilité différente et d'apporter aussi une pédagogie, une approche euh, différente. Mais on retrouve toujours le même noyau. Euh, c'est euh, les sœurs Bill qui qui redonne cette énergie et comme on vous a connu sur le tatami. Donc ça, c'est cool. Et là, vous l'avez bien mis en place et euh, et c'est vrai que vos formations, en tout cas retranscrire vraiment qui vous êtes. Euh, alors, en fait, toutes les questions, encore une fois, je vais le redire, le répéter, mais c'est vrai que toutes les questions que j'ai posées jusqu'à maintenant, elles se rejoignent, enfin, elles rejoignent quand même euh, finalement les mêmes aptitudes euh, qu'un chef d'entreprise, qu'un entrepreneur, que quelqu'un qui travaille chez lui, un freelance. Il faut, il faut quand même les mêmes aptitudes pour aller au bout des choses et se développer. Euh, qui, euh, une personne comme moi, par exemple, qui se, bah, se développe, ou comme toi, qui se développe au quotidien sur Internet. Finalement, notre vie en tant qu'entrepreneur s'apparente à un sportif euh, de haut niveau. Euh, juste pour dire que dans, dans ce que tu as fait, ce que tu as mis en place avec, avec euh, ta sœur, euh, la carrière d'un sportif, euh, c'est finalement jamais vraiment terminé. En plus, on le voit hein, tous les sportifs qu'on peut voir, euh, c'est une carrière de haut niveau euh, sous les projecteurs pendant X années. Après, effectivement, on tombe un peu plus dans l'ombre, mais ça n'enlève rien à la pédagogie que vous avez, à l'expérience et tout ça. Donc, en fait, c'est juste que vous êtes plus sous les projecteurs. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, une fois que tu as été, une fois, quand tu as été cinq fois champion du monde et six fois championne d'Europe tu n'as plus rien à prouver, que tu sois champion du monde 25 fois, ça change rien à ta vie, je pense, à ta carrière. Tu as obtenu le Saint-Graal, enfin vous avez obtenu le Saint-Graal, donc je pense qu'à un moment donné, ben, il faut savoir passer à autre chose, mais ça enlève en rien votre pédagogie. Et en fait, euh, on pourrait imaginer la carrière d'un sportif à, à un iceberg. Euh, les gens voient votre succès, en plus vous, ça aussi passé à la télé, donc ils vont vous ont eu face euh, voilà, à la réussite, donc ça, c'est la face visible de l'iceberg. Et après, il y a, il y a la, cette retraite sportive, euh, de haut niveau, hein, je parle de haut niveau, euh, mais vous continuez d'exercer. Donc, ça, justement, c'est la face cachée de l'iceberg que les gens ne voient pas. Et en fait, finalement, vous n'arrêtez jamais. Mais en fait, on ne s'est jamais arrêté. <rire> on a fait une petite coupure vraiment après le haut niveau, mmh. où on a quand même fait un break, parce que c'est vrai que ça demande énormément d'investissement. Enfin, au début, on ne s'en rend pas compte, hein, parce que bon, les gens ils me disaient, c'est quand même contraignant, hein, le sport de haut niveau, c'est quand même. Euh... Ouais, c'est quand même des contraintes, hein, et tout. Tu peux pas trop sortir. Enfin, tu peux pas trop sortir. On peut sortir, faut pas exagérer, mais. C'est une hygiène de vie bien cadrée, quand même. Ouais, voilà. Mais, euh, nous, en fait, c'était tellement notre passion, c'était tellement un vouloir, euh, que pour moi, je préférais limite aller m'entraîner, euh, qu'aller sortir, faire la pièce taille, mettre une semaine avant de, de récupérer, quoi. Ouais. Tellement que, ben, moi, j'avais mon objectif en tête. C'était. Non, je, je pense que vraiment, on était fait pour ça, quoi. Aussi bien le corps que l'esprit, quoi. Parce que c'est clair. Et ouais. du coup, euh, non, c'était ouais, un vouloir, quoi. c'était un vouloir. Non, non, c'était vraiment un vouloir. Quoi. Mm -hmm. et, et du coup, le, le fait de ne jamais s'arrêter, euh, on a fait un petit break. Puis c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu vois, je te parle de 4-5 ans en arrière, que, que vraiment quand on a arrêté la compétition, c'est vrai que du coup, on se dit, putain, euh, je ne sais pas si c'était à refaire, faire deux fois ça, ce qu'on a fait pendant 10 ans, euh, sans compter avant, hein, dans ta vie, je ne sais pas si on le ferait exactement de la même manière, avec autant de conviction et autant d'engagement. Parce que je pense que tu donnes une fois, vraiment une fois comme ça dans ta vie, euh, de là le faire deux fois, je pense que tu vois, c'est ceux qui se remettent à la compét et tout, euh, tu es dedans, hein. mais je pense que tu es quand même beaucoup moins de, dedans que quand tu t'es vraiment euh, épanoui et quand tu t'es exploité la première fois, quoi. Tu vois ouais, ce que je veux dire Ouais, je pense aussi. Après, après, on va dire qu'il y a là aujourd'hui, on pourrait apparenter cette deuxième fois comme une deuxième vie sur Internet, par exemple, pour digitaliser encore le, le, le côté pédagogique, etc. Mais on n'est plus dans le même moule, dans le sens on n'est plus dans l'objectif de de devoir vraiment aller euh, atteindre l'objectif, c'est d'être championne, de vraiment tout briser pour pour aller jusqu'au bout. On n'est plus dans le même objectif. On a un objectif de sportif, de de mental d'acier, on y va, mais c'est plus tout à fait les mêmes, ouais, les mêmes choses, même même chemin à prendre et, et reprendre le même chemin que vous aviez fait il y a dix ans avec un entraînement très drastique ça demande une hygiène de vie bien, bien stricte et bien sérieuse, parce que la preuve, le travail est fini par payer. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai que j'imagine. Enfin, puis En plus, on, on, on mûrit, on a l'âge, on voit la vie défiler aussi, ouais. on construit sa vie aussi différemment. Donc forcément, voyez, on ne réagit plus de la même manière quand on a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Forcément, on n'a plus les mêmes objectifs, les mêmes envies aussi dans la vie. On a ce, ce noyau central qui est euh, d'aller... Euh, euh, continuer de, de persévérer, de d'être de, obstiné à vouloir bien faire les choses quand on les entame, mais on a, je pense qu'effectivement il, il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte que on change notre vision des choses, mais on garde quand même un mental. Je pense que le mental c'est gravé au fer rouge. tu change le mental de en béton quand même. Ah non mais là il enfin, y, a, y a rien qui change quoi. Il hum. y, a, y a rien qui change. Dans le... Après tu l'oublies quand même. Tu peux, enfin tu tu l'oublies. C'est pas que tu l'oublies. C'est qu'en fait tu peux vite fait euh, sortir de ta zone de confort ouais. et ça c'est pour tout le monde et moi je vois euh, on parle à peine du sport on parle même pas de sport de niveau rien que s'entraîner euh, voilà je suis dans ma salle de sport euh, s'entraîner un peu tous les jours euh, voilà quand tu as une vie de famille euh, euh, tout couplé hein, le travail euh, le club euh, internet la vie de famille de temps en temps prendre le temps de s'entraîner bon voilà tac et puis de seul coup tu t'entraînes moins parce que ben tu as beaucoup de travail mmh. donc du coup euh, le soir, tu arrives, tu es un peu fatigué, donc tu commences à te mettre sur le canapé, ce que je faisais très rarement d'ailleurs quand je faisais du sport. Et puis, tu le fais une fois, tu le fais deux fois, et puis après, tu le fais tous les soirs. Ouais. Et, et puis, le jour où tu n'as pas envie d'aller t'entraîner, eh ben, tu vas pas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ouais. Et du coup, eh ben, vite fait, une personne sportive, ouais. vite fait, tu rentres à l'engrenage où tu as envie de rien glander, excuse-moi du terme, ah, oui, oui, mais tu as envie de rien foutre. Mmh. Et tout le monde. Tout le monde est ça. Je veux dire, moi qui suis hyper sportive, ça m'est déjà arrivé. Il a fallu que je me dise, oh, Diès, tu te, te, te tu sors un peu de là, mm -hmm. euh, même si tu n'es pas obligé de te déchirer la pince, si tu es crevé, mais au moins il bouge un peu. Pourquoi Parce que ben, déjà, tu es, es entraîneur. Donc, si l'entraîneur, déjà, il fait pas euh, le... le à peine ce que fait ce que tu demandes à tes athlètes ou à, enfin il n'y a pas lieu à être entraîneur quoi tu vois euh, voilà quoi c'est comme toi qui fais des, des formations en ligne tu m'entraînes tu fais plus d'internet quoi tu fais plus de web quoi tu vois c'est un peu pareil ouais. et du coup tu vois ben, c'est vite fait de, de, de tomber dans cet engrenage là ouais. donc c'est voilà se refixer des objectifs qui soient accessibles et de toute façon voilà ces objectifs là je pense qu'ils sont tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps ouais. C'est vrai, après, c'est vrai que as vite fait, si, si ton mental ne suit plus, tu vie vite fait de relâcher, décompresser, mais tellement décompressé après ta, à ta carrière que tu te laisses aller. Et là, du coup, tu peux partir dans un chemin qui te ressemble plus du tout et euh, effectivement bah, te perdre. Euh, alors, je vais le placer parce que je voulais le placer, mais euh, comme tu sais, j'aime beaucoup Christophe Pina. Et euh, ça a eu, et c'est toujours mon idole dans le karaté sport euh, combat. Et c'est vrai que euh, il, il a évolué, je me rappelle, j'en avais parlé avec lui à une époque dans un stage, et c'est vrai qu'on disait qu'effectivement, il faut, faut être passionné, mais après, à un moment donné, quand tu arrêtes le karaté, tu fais euh, des bonnes bouches chez des potes, tu vas à tu fais des trucs, etc. Si tu te laisses aller, effectivement, tu vas avoir du mal après à reprendre et, et devenir après entraîneur ou t'objectiver dans ton karaté, ça va être compliqué, parce que tu auras pris peut-être 10, 20, 30, 40 kilos. J'ai rien contre, mais pour faire du sport, ça va être compliqué. Donc, ton hygiène de vie va beaucoup jouer, donc c'est le mental. Et là, quand je vois aujourd'hui, il se fixe encore des de objectifs à plus de 50 ans. Je trouve ça génial. Mais mmh. lui, comme toi, vous avez gardé un mental de, de sportif et vous êtes resté... Alors oui, on peut se faire des petits plaisirs. Je suis pas en train de dire de, de bannir sa vie et de, oui, de rien faire. Mais il faut garder ce, ce, ce, ce chemin de vie qu'effectivement, il faut se bouger en tant que sportif et, euh, et garder cette hygiène pour pouvoir continuer après à, à avoir peut-être plus ou moins des objectifs dans la vie ça peut être des petits trucs mais au moins réussir et donc voilà quand je vois lui quand je vois toi c'est vrai que je me dis effectivement il faut pas sortir de ce truc tu peux un petit peu te reposer sur tes lauriers mais pas trop non plus parce que comme un entrepreneur si tu commences à faire ça t'es cuit enfin en tout cas à moins que ton business tourne tout seul mais c'est très rare euh, forcément tôt ou tard il y aura un loup et ben en sport c'est pareil c'est exactement pareil c'est tout à fait ça c'est vrai, et, et combien Alors c'est un peu comme les, les, les chanteurs ou même les sportifs qui ont mal fini, parce qu'à un moment, ils ont pris un chemin de vie, ils se sont totalement peut-être laissés aller, le mental n'était plus, le moral n'était plus là, euh, les gens sur qui ils pouvaient compter n'étaient plus là, et du coup, tu te raccroches à rien du tout, tu sombres, et du coup, ta carrière se termine un peu en autre boudin parce que finalement, tu plus le sportif adulé qu'on a connu, parce que ouais, tu es, euh, es devenu pas un déchet, mais mais en tout cas, tu as bien changé, et du coup, tu plus ce punch et cette envie, parce que tu t'es laissé un peu abattre par les choses de la vie. Et tu pas surmonté quand il fallait. Donc c'est vrai qu'il faut garder ce moral, ce mental d'acier jusqu'au bout pour, pour rien lâcher, en fait, j'ai envie de dire. C'est euh... compliqué. Hein, parce que quand tu es, es sportif de haut niveau, comme tu disais, tu es adulé, es, tout le monde voit que par toi. Es, puis tu es, es coucouné, tu es dans l'équipe de France. Dès que tu un peu mal à l'épaule, tu y vas, tu veux te faire masser, tu vas te faire masser. Je veux dire, tu es, es quand même dans un coucouning, tu vois. c'est voilà que, ben, Quand tu sors de là, en fait, ben, qu'est-ce qui se passe Il y a deux solutions. c'est tu passes, ben déjà, tu as beaucoup moins d'objectifs parce que ben, il faut tout recadrer. Il te faut vraiment te refixer d'autres objectifs parce que du coup, les objectifs ne sont plus du tout les mêmes. Mm. Tu ne peux pas rester de façon performante jusqu'à 55 balais. Tu ne peux pas euh, être autant pointilleux dans ta pratique jusqu'à euh, 70 ans. Mm. Tu peux pas. Enfin, si, tu peux le faire, mais en travaillant de manière différente. Tu vois et, euh, et du coup, ben, le sportif de haut niveau, qu'est-ce qui se passe C'est qu'il passe d'un emploi du temps surchargé, mm. Parce qu'à un moment donné, tu es surchargé, tu n'as même pas le temps de, de voir venir. Tu n'as pas le temps de t'ennuyer, c'est clair. Ouais. Du coup, ben, d'un seul coup, boum. et si tu n'as rien, ouais. pour te fixer des objectifs, pour te bouger, pour, euh, pour faire quelque chose, bon, nous, du coup, on s'est bougé sur le côté professionnel. On s'est dit, bon, mais voilà, on va se développer sur ça. Mais ouais. si tu ne fais pas ça, mais tu sombres vite. Mais limite, tu en as plein qui sombrent dans la dépression. Ouais. Euh, ben ouais, Parce qu'en plus, du coup, ben, là, tu n'as plus personne pour t'aider. Ouais. Parce qu'une fois que tu sors du contexte France, euh, plus personne en a rien à taper. Ouais. Plus personne, euh, comme il s'appelle, on voit le, dans le patinage, là, Philippe Candeloro, ouais. euh, un super mec, beaucoup de potentiel, il a demandé à être entraîneur, il s'est fait jarcler, bim. Ouais. Euh, il a su rebondir, mais un mec comme ça, il aurait pu très bien sombrer. Mmh, C'est pareil pour le karaté. Nous, on avait fait notre demande, tout ça, on n'a jamais accepté en entraîneur national. On aurait pu sombrer. Ouais. Du jour au lendemain, tu t'imagines, tu es adulé. Tout le monde te dit, oh tu es trop forte. On voit, on voit que par nous, on était les piliers de l'équipe de France. C'était ouais. même pas le sportif de haut niveau, c'était les piliers de l'équipe de France. D'un seul coup, tu passes, tu passes du pilier ouais. à d'un seul coup. Euh, tu imagines, tu vas dans ton, dans ton club. Puis Forcément, tu pas connu par tous parce que ceux qui débutent de le quartet, tu ne pas. Ouais. Et là, tu as le petit gamin de 6 ans il ne sait même pas qui tu es. quoi. Ouais. Et là, tu te dis, euh, ben, tu prends quand même une histoire parce que tu as ton ego qui, qui boum déjà dans ta tête ouais. euh, et de deux, ben, tu n'as pas la fédération qui va te dire oh, en fait, je viens un peu voir des nouvelles, comment ça se passe ta reconversion. Non, ils n'en ont rien à taper. Eux, ils mettent, euh, ils alignent pour certaines athlètes, pour la reconversion quand même des athlètes voilà, pour que tu arrives à avoir une, une reconversion. Mais derrière, que ça marche ou que ça marche pas, personne n'a rien à taper. Mm -hmm. C'est clair. T'as des karatékas, tu fais un stage as dans, dans tes clubs, dans, dans ta formation, il y a un truc qui ne plaît pas à une personne, tu t'en prends plein la figure. Elle ne va pas regarder que tu champion du monde. Elle va te dire, tu as fait de la merde, euh, ton travail ne me plaît pas. Je suis déçu, le prof de, le, le club, là, euh, il suffit que le mec, euh, il se soit levé du, mal, du, du mauvais pied, euh, il est crevé et puis machin, eh ben, tu es obligé de faire euh, du, du social. Ouais. Euh, tu vois, tu te joues un peu psychologue alors qu'avant, c'était toi, euh, tu n'avais pas… Du tout, du besoin de te jouer psychologue, hein. Tu ouais. t'avais un psychologue qui te gérait, quoi, tu vois. Donc, c'est complètement l'opposé, quoi. T es vraiment, t'es en autonomie totale. Ouais. C'est la difficulté du sportif de niveau, quoi, quand il arrête. Ouais, c'est ça. Mais du coup, tu te retrouves avec ouais, une personne qui entreprend ou un sportif, il est, il est seul face à son écran ou seul face à ses papiers. Ouais. Et à un moment donné, faut il faut qu'il se bouge. S'il ne se motive pas tout seul, c'est compliqué. Donc, surtout quand tu as connu la gloire, et après, après, tu, tu peux sombrer assez facilement. Donc, c'est peut-être la facilité, c'est facile de le dire moi, pour moi comme ça avec un point de vue extérieur, je ne l'ai pas vécu, mais mais, mais, mais par contre, c'est vrai que ça demande à, à s'accrocher et, et à pas se trouver d'excuses et à essayer de rebondir assez rapidement. Donc, faut garder encore une fois le, le mental d'acier que tu avais pendant ta carrière sportive, faut le garder euh, toute ta vie parce que ça, ça te sert tôt ou tard euh, pour entreprendre, pour ta vie de tous les jours, en quotidien, mais si tu commences à lâcher, effectivement, tu peux vite sombrer euh, plus bas que terre. Donc, euh, c'est super important. Ouais, ouais, carrément, non, non, carrément. Euh, c'est super dur, dure. psychologiquement, c'est dur. Ouais, c'est très dur, c'est clair. Combien de, de, de stars on peut voir, nous, en tant que public, mais on peut voir des stars qui ont sombré. Quoi. Forcément, parce on n'est pas à leur place, on peut pas juger. Mais quand tu as connu euh, les projecteurs, quand tu es adulé, comme tu dis, quand tu es, es, es au milieu de, de, de ces projecteurs-là, forcément, tu vois pas tout ce qu'il y a autour. Mais une fois que tu sors de ces projecteurs-là, tu, tu commences à revoir un peu la vraie vie, euh, ton quotidien, comment tu, comment il va arriver. Et, et, euh, et ça, il n'y a que toi qui le vit. Et les gens qui sont autour majoritairement, soit on te juge, mais ils ne vivent pas ce que tu es en train de vivre. Donc, euh, c'est que ça, ça peut être... La solution de la cité, c'est de baisser les bras. Donc après, il faut garder ce mental et continuer à persévérer comme, comme tu le fais, comme tu aujourd'hui vous faites, parce qu'avec ta soeur, vous êtes donc sur Internet aussi. Vous pratiquez en votre... encore votre tiraté à un niveau dans lequel on ressent votre énergie vraiment votre pédagogie. Donc, c'est que c'est important de, de savoir rebondir. Et, euh, et aujourd'hui, là, comme ça, un conseil, est-ce que toi, un conseil à donner quelqu'un qui est sportif euh, Déjà, sportif, et quelqu'un qui est sportif et qui voudrait euh, sortir un peu de ce carcan, euh, juste s'entraîner, d'être visible, de... parce qu'aujourd'hui, on, on a Internet, il faut le dire, on a, on, a, on a les réseaux sociaux qui permettent d'être visible, d'avoir sa communauté, etc. Est-ce que tu as un conseil à donner pour un, un sportif, euh, aujourd'hui, comme ça, par rapport à toi, la carrière que tu as eue, et comment, est, comment sont les carrières aujourd'hui des, des jeunes sur le marché Est-ce que tu as un conseil à donner Déjà, moi, je dis, c'est se digitaliser, quoi. Ouais. De, de, de nos jours, il n'y a pas photo, quoi. c'est Si de nos jours, tu n'es pas sur Internet, tu n'es pas sur les réseaux sociaux, tu es dans les oubliettes. Euh, moi, je vois, ça fait dix ans, ouais on a arrêté, là en 2008, voilà. allez Ça fait un peu plus de dix ans qu'on a arrêté le haut niveau. Euh, et encore, on parle quand même de nous euh, parce qu'on s'est remis sur le net, t'as vu, on s'est relancé, alors qu'il y, y a quoi, il y a trois ans en arrière même, il y a, non, même, même, allez, on va dire il y a un an, on était beaucoup bah, ça après, bon, on a eu des enfants et tout, on a, on a, on a, on a fait une petite parenthèse aussi, oui. mais euh, t'es vite dans les oubliettes, hein. oui. tu n'existes plus. Oui. Donc, si tu veux continuer à exister, à, à montrer ton savoir-faire ou, ou même tout simplement exister à travers le monde, moi, je dis, c'est Internet, quoi. Mmh. Alors, je ne dis pas forcément d'être que des influenceurs, tu vois, ce n'est pas ça. Mais montrer ce que tu fais. Euh, mmh. Ouais, voilà. Enfin, nous, on a développé aujourd'hui notre chaîne YouTube, mais pour une autre personne, ça peut être sur Instagram, ça peut être sur Facebook. Tu vois même, même tu as ton propre club. Mmh. Aujourd'hui, euh, ben, tu te mets sur les, sur les réseaux sociaux. Ouais. Si tu as un club de karaté et puis tu n'as pas de réseaux sociaux, tu n'as rien compris. Ouais. C'est impossible, c'est impossible. Ouais, la visibilité, elle est là. Elle est. Elle est... On a, en fait, aujourd'hui, on a tous les médias à disposition. On a Internet qui t'offre YouTube, Instagram, Facebook, tout ce que tu veux. T'es pas obligé d'être de partout, certes, mais mais en tout cas, c'est la nécessité quand même d'essayer de changer ta mentalité pour ceux qui sont vraiment bridés à pas vouloir aller sur Internet et de se dire qu'aujourd'hui, euh, c'est un levier non négligeable qui doit faire partie intégrante de ta manière de communiquer. Et on le voit encore plus avec malheureusement la pandémie qu'on est en train de vivre, qui est totalement euh, tout est disproportionné, ça prend, enfin bref, ça prend une tournure que personne n'aurait imaginé pour, pour un virus. Bon là, n'est pas le débat, mais pour dire qu'il faut ça rebondir à ce moment-là. Et, et combien moi je vois de de commerce, de gens qui étaient un peu réticents à la technologie d'Internet, ce que ce que dans les médias je peux comprendre. Hein, mais mais au final, il faut faut prendre conscience que malgré tout, faut pas le voir comme un ennemi, mais plutôt comme un allié Internet. Donc, après, il faut s'en servir à, à sa moindre mesure. Si on n'est pas à l'aise sur les vidéos YouTube, on peut faire quelques partages sur les réseaux sociaux avec Instagram, Facebook, etc. Mais en tout cas, il faut, faut voir plutôt Internet comme un allié pour justement rebondir et essayer justement euh, de euh, bah, t'en servir comme un moyen de communication, un moyen de visibilité parce que potentiellement, les gens qui vont aimer ce que tu fais sont forcément sur les réseaux sociaux ou sur Internet de manière générale. Après, c'est difficile euh, parce que tu vois, tu as deux types de, per de, de, de personnes. C'est… Euh, tu vois, des personnes comme moi ou comme ma sœur, euh, on, on a cette difficulté. C'est que, tu imagines, euh, on n'osait même pas dire qu'on était cinq fois champion du monde, six fois champion d'Europe, tellement qu'on est trop humble. On ne on, euh, on, on veut pas se la, se la péter plus haut. que, voilà. Tu, tu, tu vas se dire, on est trop simple. Euh, on, est trop, et voulu, on a voulu toujours garder euh, ce côté simpliste parce qu'on a tellement fait des stages à droite à gauche quand on était gamine on s'est tellement vu des champions qui se prenaient la tête qu'on s'était dit toujours, si un jour on, se, on est champion du monde, euh, on espère qu'on ne se prendra jamais la tête, tu vois. Ouais. C'est vraiment, c'était ça. Mais limite, on est trop brave parce qu'aujourd'hui, on n'arrive même pas, euh, aujourd'hui, la promotion, notre image pour se développer, on doit se vendre. On mm. doit parler de nous. On doit dire qu'on a été cinq fois champion du monde et six fois champion d'Europe. Après ouais. tout, il y a, ouais, a peut-être 3% de la population qui est déjà une fois champion du monde euh, ouais. de nous. Mais c'est compliqué, tu vois, euh, quand tu es un peu timide dans ce sens-là, euh, oui. on va dire, de, de se développer, de parler de soi, de, de se vendre tout simplement. Et du coup, les réseaux sociaux, ça devient compliqué parce que euh, tu peux te dire « Ouais, mais attends, moi, je poste des, des photos de moi. Euh, c'est bon, attends, je ne vais pas poster que des photos de moi euh, sur Facebook ou Instagram. » tu vois. C'est un peu le, le, pro, le, le problème qu'on a avec ça. C'est qu'en fait, on est tellement trop, euh, trop discrète dans oui. ce sens-là il faut un peu se forcer parce que derrière, ben, après tout, si on veut parler de nous, il faut que les gens sachent ce qu'on fait réellement. Si tu te montres pas comment, si tu le dis pas, les gens ne peuvent pas le savoir, tu vois. Ça. Et après, tu as les gens, voilà, où eux, ben, tu as des gens qui n'ont jamais rien fait de leur vie et ils se disent champion olympique. Bon, mais voilà, ça, c'est c'est les, les caractères des gens qui sont différents. Mais voilà, Internet, tu vois, tu as, as ces deux trucs. Tu as celui qui n'ose pas et qu'il faut qu'il fasse le pas et bon, Voilà. Et tu as celui qui ose limite de trop, mais qui n'est pas champion. Et tu vois, c'est l'avantage du, du net pour les gens qui sont pas champions. Mais c'est un peu l'inconvénient pour ceux qui sont champions, c'est que celui qui n'est pas champion, mais qui arrive par le blabla, par la parole, par des photos de ouf, des machins, ouais. euh, franchement, à montrer que c'est le meilleur du monde. Ouais. La personne en face, elle va croire réellement que c'est le meilleur du monde. Ça. Tu vois. Et toi, tu as, as un sacré potentiel à développer parce que toi, c'est vraiment vrai. Et t'arrives pas à te vendre, quoi, t'es comme une con derrière ta ta caméra, quoi. Okay. Tu vois ce que c'est difficile, hein, c'est pas pareil. Hein? Surtout que toi et moi on a pas le même âge, on n'est on est pas la même génération des, des jeunes qui arrivent sur le marché qui sont euh, nés avec un presque un téléphone dans la bouche. Euh, les réseaux sociaux c'est une culture pour eux qui est, qui est ancrée. Euh, nous c'est peut-être différent, il a fallu qu'on s'adapte aussi. Et après effectivement s'adapter c'est bien, mais du coup il y a, y a le l'art la, la, et la manière d'être. Si toi déjà initialement tu un peu pas forcément aimé aimer être sous les projecteurs, à parler de toi, effectivement quand c'est sur internet d'avoir des visibilités, ça se fait, mais il faut oser aussi partager un peu de choses pour communiquer, communiquer de manière régulière, pour pas être noyé dans la masse. Et ça, c'est vrai que ça demande de sortir, encore une fois, de sa zone de confort, ça. dans une zone d'inconfort initialement, pour t'en servir quand même comme, comme levier de, de, de visibilité, de communication. Mais je comprends tout à fait. Ça, effectivement, ça, ça peut être un problème, mais ça, ça se travaille. Et il faut apprendre surtout à, à, à parler des bonnes choses, à aussi à accepter de, de partager certaines choses que tu ne disais pas dans ton quotidien, sans parler forcément d'être dans une vie perso, mais au moins montrer euh, des entraînements, des choses comme ça. Mais ça passe par effectivement, la communication, la régularité, et puis bah, se servir des réseaux, Alors, pas tous, mais des réseaux à disposition pour que les gens pensent à vous, quand on parle de karaté, de kata, etc. C'est un moyen aujourd'hui de, de revenir, entre guillemets, un petit peu sur le devant de la scène euh, virtuelle, mais sur Internet. Donc, c'est vrai que c'est un vecteur euh, à ne pas négliger. Non, mais là, il n'y a pas photo. Il hein. n'y a pas photo, moi, je vois entre 10 ans. Parce que c'est vrai que euh, Sabelle est un peu comme moi. Euh, Sabelle Internet, ça la gonfle. Euh, se montrer sur les réseaux sociaux, ça la gonfle. Mais je la comprends parce que moi, j'étais pareil. Hein, euh, et je le suis encore aujourd'hui, tu vois. Je, je mets d'autres priorités que plutôt de, de se flamber, de euh, mettre des photos sur Internet, tu vois. Des photos ou des, des vidéos, tout ça. Mais c'est important parce que Sabelle me dit, « ouais mais attends, les gens, ils nous connaissent. S'ils ne nous connaissent pas. Hein. » Mais maintenant, ça ça fait 10 ans qu'on a arrêté, 12 ans. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, euh, on était connus, oui, on était super connus, mais les jeunes qui arrivent d'aujourd'hui, euh, ils s'en foutent de nous. Jessica et Sabrina Buil, hein, euh, euh, ouais. qui viennent d'avoir 40 ans et que ça fait 10 ans qu'ils ont été au niveau, ils s'en battent de steak. Hein. Ouais. Eux, ce qu'ils veulent, c'est les champions d'aujourd'hui. quoi. Ouais. Donc, si tu veux reprouver, parce qu'elle me dit « oui, on n'a pas reprouvé ». Eh bien, si, on a reprouvé. Pourquoi Parce que euh, tout le monde, déjà, un, ne nous connaît pas. Ouais. Tout le monde ne sait pas qui on est, qu'on a été champion du monde et surtout la valeur qu'on peut apporter. Ouais. Donc si on si on l'explique pas, si on l'expose pas sur les réseaux sociaux, tu loupes on va dire euh, 90% de ton public. C'est vrai. C'est vrai, il faut, il faut accepter ça. Il faut, il faut reconquérir ton public d'une manière, de, à votre manière en hein, plus, il hein, n'y a pas besoin de faire non plus euh, des campagnes de pub et de la vidéo de partout, mais, mais à votre manière, c'est vrai que c'est important aujourd'hui, euh, n'importe quel sportif qui veut euh, euh, bah, continuer sa carrière, notamment sur le web, devra accepter de jouer le jeu, de reconquérir un public et, et d'y aller. Et je pense que malgré tout, même si c'est difficile de le faire, on a, on a cette facilité d'avoir ce réseau en face, donc Internet, qui t'offre cette opportunité. Tu peux être au fin fond de chez toi euh, dans une campagne absolue et euh, bien te développer sur Internet et avoir de la visibilité, attirer des centaines, voire des milliers de personnes, chose que tu ferais même pas dans, un, dans une arène euh, en compétition, même en championnat du monde. Donc, c'est cette magie-là, Internet, en, en, en quelques clics, en quelques vidéos, tu peux obtenir quand même... Euh, drainer ton audience et ta communauté qui, vient te qui vont te suivre. Ça, ça. Et ça passe par la communication régulière, effectivement, sur les réseaux. Mm. Mm. Euh, juste, je vais terminer cette interview. Euh, Est-ce que tu auras un mot de la fin de ce qu'on a dit On a parlé mm. du sport, on a présenté mm. ta carrière, on a, on a expliqué, effectivement, que tu as su, avec ta sœur, vous avez rebondi sur le digital, bien sûr, sur Internet. Euh, vous avez eu cette carrière de sportive au niveau, qui a été euh, difficile, mais vous avez persévéré, vous avez obtenu tous vos titres, et donc vous êtes devenu... Euh, entre guillemets, aujourd'hui, vos propres chefs d'entreprise, que vous êtes votre propre image et que vous donc vendez sur Internet. Est-ce que tu auras un mot de la fin de, de cette interview Déjà, ouais, le mot de la fin, je dirais priorité, c'est ne jamais baisser les bras. Ouais. Jamais, jamais, jamais, que ce soit dans n'importe quel domaine. Voilà. Le deuxième mot de la fin, c'est se fixer des objectifs ouais. qui soient cohérents parce que sans objectif, déjà, tu n'avances pas, hum. ça, c'est clair. Euh, troisième mot de la fin, c'est qu'il faut se digitaliser à fond. Il n'y a pas photo de nos jours. Si t'as pas, mm. si es pas sur le net, si tu n'es pas sur les réseaux sociaux, si, c'est mm. fini. C'est mm. clair. Tu, tu peux aller te rhabiller et puis regarder ta télé tous les soirs euh, tes séries télé. C'est ouais. clair, mais je parle comme ça, mais c'est la vérité, quoi. Ouais. Euh, et, et surtout, cinquième mot de la fin, c'est euh, il faut savoir euh, déléguer. Dans le sens où on est bon dans un domaine euh, de moi qui est le sport, qui est le karaté, je ne suis pas bonne sur Internet. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait appel à toi, Romain. Tu vois? Et euh, Il faut savoir euh, s'entourer de gens qui sont qui sont compétents. Voilà, c'est le mot. Il ne faut pas vouloir tout gérer tout seul. Euh, parce que pour moi, tout gérer tout seul, tout faire tout seul, on va dans le gouffre. Parce que un, tu ne peux pas tout mener de front, c'est impossible, on n'est pas bon dans tout. Ouais. On, peut, on ne peut pas prendre le temps de se perfectionner dans tout c'est comme si moi je voulais me former sur internet euh, si demain je veux être euh, je veux faire ton job Romain il mm. me faudrait je ne sais pas combien d'années de, de pratique que toi tu as déjà je ne sais pas combien d'années d'expérience mm. c'est pas possible donc il faut, voilà, il faut savoir déléguer il faut se former et faire appel à des gens si vraiment on veut, on veut se développer quoi. voilà voilà Exact. Mais écoute, j'aurais pas mieux conclu finalement. Euh, juste, je vais, je vais rebondir encore une fois. Je parle de ça parce que c'est dans l'air du temps malheureusement. Mais avec la pandémie, encore une fois, beaucoup de gens ont dû s'adapter. Des commerces, je pense, au commerce, entreprises aussi, hein, qui subissent plein, plein fouet et tout ça. Euh, mais du coup, la, la réadaptabilité, le fait de penser différemment, de s'avérer comme, encore une fois Internet, la communication comme un allié pour essayer de trouver des solutions, a fait que je pense que ça aide aussi pas mal de gens à sortir un peu la tête de l'eau. Euh, donc c'est vrai que la persévérance. Apprendre aussi à amadouer peut-être ce, ce réseau, mais pas oublier de digitaliser, c'est le mot, on l'a dit plusieurs fois, mais digitaliser euh, son savoir, son entreprise, parce que ça peut être un bon vecteur de communication, euh, d'avoir des clients, etc., de faire pérenniser son entreprise. Donc, euh, donc encore une fois, le web s'associe, et on peut voir que le web s'associe à aussi bien des champions du monde que des gens qui sont entrepreneurs. Bref, on peut trouver un terrain d'entente, et euh, c'est un moyen de communiquer aujourd'hui qui n'est pas négligeable et... Euh, donc, ça, c'est important d'y être. Euh, en tout cas, merci beaucoup. Alors, je fais une bise à Sabrina qui n'est pas là, mais euh, je te remercie, Sabrina, euh, Jessica, d'avoir participé à cette interview. Je voulais le faire parce que je trouvais vraiment une cohérence entre l'entrepreneuriat et euh, sportif de haut niveau. Mais même sans parler de sportif haut niveau, un sportif, s'il a un bon mental d'acier, on retrouve les mêmes caractéristiques qu'un qu chef d'entreprise donc euh, j'ai profité d'aujourd'hui d'interviewer de, de, de poser quelques questions pour montrer aux gens que on, on peut avoir être euh, obstiné aimer quelque chose aller à fond aller au bout des choses et les atteindre effectivement c'est euh, des, des fois des parcours euh, parsemés d'embûches. L'échec, je pense que c'est la meilleure réussite finalement. Ce qu'on apprend de l'échec à faire mieux après. Mais encore une fois, tu l'as dit plusieurs fois, pas baisser les bras, c'est important. Euh, donc encore une fois, merci beaucoup Jessica pour cette interview. Merci euh, à toi. Euh, même aussi. De, merci. Du coup, alors je mettrai donc les gens pour les personnes qui veulent retrouver les liens, je mettrai en dessous de la vidéo, je mettrai le lien de ton site sur lequel il y a vraiment tout. Peut, ton parcours, enfin votre parcours, vos vidéos, ta chaîne YouTube, on peut tout retrouver sur ton site et les formations. Donc je mettrai le lien en dessous, pour ceux qui veulent en savoir plus. Pour les pratiquants de karaté ou ceux qui veulent découvrir le karaté, je vous invite à aller voir les katas. C'est impressionnant. Quand c'est fait à haut niveau, c'est impressionnant. Euh, et puis, ben, je, je te souhaite à toi et ta soeur une longue vie sur Internet et merci. de continuer ce que, faites, ce que vous faites, ce que vous faites très bien. Donc, euh, donc encore merci. Mais merci à toi, Romain. Je te dis à bientôt. Ouais, merci. <rires> ciao, ciao.